Salut, vous êtes nombreux à me demander ce que je pense du SSD, le Super Star Destroyer de Star Wars Armada. Je n'ai pas pour habitude de parler d'un vaisseau que je n'ai pas déjà, qui n'est pas déjà commercialisé et qu'on ne peut pas totalement exploiter dans les explications. Mais bon, les attentes sont grandes, donc j'ai décidé de me lancer, partant la découverte du peu que l'on sait du plus gros et du plus puissant vaisseau qui n'ait jamais été vu sur les tables. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder le contenu de la boîte. Ensuite, bah, bien entendu, on va aborder euh, les cartes du SSD. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu comment on peut optimiser ce gros vaisseau. Et puis, euh, on parlera bien entendu de l'empereur et des éventuels commandants que vous pourrez mettre à l'intérieur. Et puis, on se posera la question euh, de ce que l'on peut faire en face. Alors, la pièce déjà, donc euh, bah, tout simplement, c'est une des, c'est la plus belle pièce de Star Wars Armada, euh, il faut être clair. Il faut aussi comprendre que FFG a la place pour s'exprimer, en fait, puisqu'on va avoir affaire à un vaisseau qui est extrêmement grand, hein, qui fait à peu près, à peu près cette taille-là, voire un petit peu plus. Euh, donc au niveau des détails, ça fourmille de détails, ça fourmille de variétés euh, de couleurs et de, et de, et de peintures. Donc euh, effectivement ils ont la place de le faire et euh, je pense que de ce côté là, ils sont vraiment pas ratés. Vous pouvez le voir sur euh, les images que je vous montre actuellement. Au niveau du contenu euh, des cartes, donc déjà euh, de toute évidence, on sera en présence d'un vaisseau qui sera euh, décliné en quatre versions. A ce jour on a accès qu'à une seule carte qui est la version prototype et dont on peut imaginer qu'elle est la plus légère. Au niveau des commandants, au niveau des commandants, on va retrouver donc euh, Piet, bien entendu on va retrouver l'empereur. Au niveau des officiers, on aura donc le directeur Kernik. Euh, l'empereur également, Piet, euh, Gallius mais on n'en est pas totalement certain. Au niveau des cartes associées des mises à jour, euh, on va retrouver le contrôleur de vol, euh, le tireur vétéran, l'ingénieur d'embarquement, euh, la baie de lancement rapide. Bon bah ça ça me paraît euh, impérieux, vous savez que j'adore particulièrement euh, la baie de lancement euh, rapide, euh, les quatre commandants de flotte, le XI7, euh, le HIE et puis également le euh, Quad-Turbo Blaster. Euh, on va également avoir euh, des systèmes de défense ponctuels et puis on a euh, une carte qui est couverte sur l'image que l'on a et puis une qui est tout simplement euh, illisible. Ce qui est très important à dire, en fait, dans ce qui est proposé au niveau des cartes, euh, c'est que euh, l'intégralité des cartes qui sont présentées existe déjà. Alors ça peut être une véritable déception, il n'y a pas de cartes spécifiques d'amélioration qui sont propres au SSD. Pourquoi ils ont fait ça Ben Tout simplement parce que si vous jouez Rebelle et que vous voulez avoir accès à cette carte, ça aurait été quand même assez malheureux de vous obliger à acheter un vaisseau dont vous n'allez pas vous servir. Alors c'est un vœu pieux, c'est plutôt sympathique pour les gens qui ne peuvent pas investir dans ce vaisseau parce que sinon il y a ceux qui l'auront, non pas le vaisseau mais les cartes et puis qui vont commencer à pouvoir les associer avec leur autre vaisseau et améliorer leur flotte et pour des raisons financières, d'autres ne l'auront pas. Après, euh, Rebelle ou Empire, je pense que ceux qui auront les moyens achèteront la figurine, ne serait-ce que pour la collection. Alors, on va regarder ensemble la carte euh, de ce prototype hein, euh, de vaisseau. La première chose qu'il faut dire, en fait, euh, c'est que ce n'est ni plus ni moins euh, que deux Star Destroyers. Hein, euh, sur le coup, quand on voit ce vaisseau apparaître et qu'on nous le présente, on se dit « Oh là là, ça sera imbattable et indestructible !» Alors, oui et non. Alors, bien entendu, hein, deux, euh, deux, deux Star Destroyers, c'est toujours extrêmement difficile à détruire au cours d'une partie. Euh, il faut avoir le temps sur 6 rounds euh, de détruire deux Star Destroyer et moi ça m'est rarement arrivé Donc détruire ce vaisseau là, ça sera difficile et pénible Maintenant, euh, il est loin d'être indestructible Ce qu'on va d'abord regarder, bon bah c'est sa coque, coque de 22 Alors déjà, ce que je voudrais voir, c'est son coût 220 points euh, au niveau du coût, bah, c'est ni plus ni moins que le prix de deux Destroyers hein. Ça, on est bien d'accord, puisqu'un Destroyer en moyenne vous coûte entre euh, 100 et euh, 120, euh, 120, 120 unités il a 22 de coque, bah c'est tout simplement le double des stars Destroyer, hein, puisque la plupart ont 11 de coque. Au niveau du commandement euh, des escadrons et euh, de la réparation, de l'engineering, au niveau du commandement, on a 4. Donc évidemment, là, on est au-dessus de tout ce qui existe pour l'instant, hein, puisqu'on était rarement euh, monté au-dessus de trois et on atteignait rarement trois. Donc là, on est à 4, C'est tout à fait cohérent. On a un vaisseau qui est beaucoup plus grand que les autres. Donc au niveau de l'inertie du commandement, c'est tout à fait logique d'avoir quelque chose de plus conséquent. Au niveau des escadrons, on se retrouve avec cinq. Clairement là c'est très intéressant, c'est la valeur la plus élevée hein, puisque normalement hein, sur un destroyer vous avez en, entre 2 et 3. Là vous vous retrouvez à 5, c'est pas tout à fait euh, le double du maximum mais on sent que c'est un vaisseau qui est clairement destiné à s'orienter sur le déploiement euh, de force escadron. Au niveau de l'engineering par contre on n'a que 4 au même titre que tous les autres Star Destroyers. Là, le bas blesse parce que 4, est-ce que ce sera assez pour se réparer étant donné qu'on sera la cible conséquente de tous les tirs autour de nous J'ai un doute. Au niveau des pions de défense, on se retrouve à 6 avec 2 de consolidation et 2 de redirection et puis également 2 pions au niveau des critiques. Bon, vous savez ce que je pense des pions au niveau des critiques, j'en suis pas fan. Et au niveau des redirections, pour pouvoir disperser euh, les tirs, il va falloir améliorer ça avec des cartes euh, ou des officiers, euh, parce que, euh, ben euh, effectivement, vous aurez énormément hein, de flancs à présenter, et euh, pouvoir dispatcher que sur le flanc d'un côté, ça risque de ne pas suffire. Au niveau du déplacement, là c'est carrément une catastrophe, le vaisseau se déplace extrêmement lentement à vitesse 2 maximum sans aucune embardée où que ce soit, soit à vitesse 1, soit à vitesse 2. Alors comment on va tourner avec ce gros vaisseau Déjà ce qui est à remarquer c'est que lorsque l'on regarde l'image en fait, de la présentation du vaisseau, on va repérer un nouveau petit jeton que j'ai vu et dans lequel il y a un cercle complet. On ne sait pas de quoi il retourne, mais je me demande si ça ne serait pas un pion, une sorte d'ordre que l'on pourrait utiliser pour intégralement retourner le vaisseau. Peut-être en arrivant au bout de la table, avoir l'autorisation de retourner le vaisseau, ce qui risque quand même d'arriver. Parce que même si le vaisseau est très lent, il est quand même extrêmement conséquent et il risque d'arriver en bout de table assez rapidement. Après, bah, comment faire tourner ce vaisseau bah, Uniquement grâce au système d'ordre. Donc il va falloir bien composer avec vos ordres de mouvement, parce que ce ne sont que grâce à eux que vous pourrez augmenter votre valeur de une et donc atteindre une embardée sur votre section de mouvement, et donc pouvoir pivoter. Donc déplacer le vaisseau, un, il est lent et deux, il sera extrêmement dans l'inertie et il prendra énormément de temps. Mais là, on verra également qu'avec les bonnes améliorations, vous aurez toujours la possibilité de faire votre choix au dernier moment. Au niveau des tirs maintenant, rien de si exceptionnel que ça en fait. Euh, bien entendu, euh, sur l'avant, on va se retrouver avec 6 de bouclier. Donc le vaisseau est quand même largement stuffé pour partir en bataille en stock Ça, c'est clair et net. Et euh, il se retrouve avec 8 dés euh, sur l'avant, 4 rouges et 4 bleus. C'est assez important, mais ce n'est pas beaucoup plus conséquent que ce qu'on pouvait avoir euh, sur un euh, Star Destroyer classique. Au niveau des côtés, par contre, on est exactement comme un Star Destroyer classique. On ne se retrouve qu'avec 3 au niveau des boucliers, ce qui est extrêmement léger. Et puis ensuite, on va avoir 5 euh, dés pour la partie avant et puis 4 pour la partie avant. Euh, reculer la partie arrière. Au niveau de l'arrière, faites très attention parce que forcément c'est là que, pardonnez-moi l'expression, les rebelles vont venir vous botter le cul. Vous n'avez que deux boucliers pour vous protéger et vous n'avez qu'un des bleus, un des noirs et un des rouges pour répondre. Donc il est clair et net que lorsque vous allez jouer votre superstar destroyer, les rebelles en face vont tout faire pour vous contourner pour tourner le point et en même temps, c'est déjà la tactique qu'ils utilisent pour détruire les Star Destroyer. Donc, ils vont pas changer de tactique euh, pour combattre le Super Star Destroyer. Là où c'est extrêmement intéressant et là où c'est incroyable, ben c'est sa barre d'amélioration. Hein. Au niveau de la barre d'amélioration, on a une barre qui est extrêmement conséquente puisqu'elle correspond à peu près au double de ce que peut vous présenter un Star Destroyer. Et donc là, les possibilités sont infinies. Donc, la première chose qui est importante à voir, c'est que on va pouvoir lancer énormément de dés. Vous vous savez que dans Star Wars Armada, vous avez la capacité d'attaquer depuis deux zones de coque différentes. Hein, soit euh, la proue, soit babor, soit euh, tribord, soit la poupe. Vous ne pouvez pas utiliser deux fois la même, hein, il faut en changer, à moins d'avoir certaines cartes. L'intérêt du SSD, c'est que lui, il pourra attaquer trois fois. Donc il devra utiliser trois zones différentes, mais il pourra quand même attaquer trois fois, alors que tous les autres vaisseaux qui sont sur la table ne pourront attaquer que deux. C'est un avantage, mais pas tant que ça, parce que de toute façon, aucun vaisseau n'aura une taille assez conséquente pour être pris sous le feu de trois sections de coque différentes. En effet, ces sections de coque sont extrêmement grandes et pour qu'un vaisseau se retrouve à la fois dans trois sections de coque, eh ben, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de configuration possible. Et évidemment, pour contrecarrer le fait qu'aucun vaisseau ne pourra être pris dans ces sections de coque, il aura une possibilité qu'aucun autre vaisseau n'a pour l'instant dans Star Wars Armada, c'est de passer son tour. Donc au niveau des cartes d'amélioration, euh, bien entendu, je vous laisse faire vos propositions dans les commentaires. Mais moi, ce que j'imagine euh, d'ores et déjà, c'est euh, le, euh, le Gunnery Team. Le Gunnery Team, soyons honnêtes, euh, à partir du moment où vous avez la possibilité de vous en équiper, côté Empire, il faut le faire systématiquement. C'est tout simplement la possibilité euh, de pouvoir attaquer plusieurs fois, plusieurs fois, hein, c'est pas un nombre de fois défini mais plusieurs fois avec la même section de coque donc étant donné que le Star Destroyer a la capacité d'attaquer jusqu'à trois fois dans toute la première phase du jeu, si vous partez en face à face avec les rebelles, et bien vous allez pouvoir attaquer trois fois avec votre proue, dont on sait qu'elle est non seulement extrêmement protégée euh, au niveau des boucliers, mais qu'elle lance quand même un nombre de dés extrêmement conséquent. Donc ça, ça va être de toute façon impérieux de s'équiper de cette carte. Alors après on l'a dit, euh, le problème du Star Destroyer c'est qu'il est très grand et donc il a un système de bouclier qui est un petit peu étiré et on n'a que trois de protection euh, sur les flancs, c'est pas assez pour pouvoir résister aux attaques. Donc il va falloir pouvoir essayer de disperser en fait vos dégâts avec la redirection euh, en essayant de contourner les règles. Pour ça, euh, il faut absolument s'équiper de l'Advanced Projector. Seulement, vous n'avez pas l'icône de l'Advanced Projector euh, sur, euh, sur votre euh, sur votre Star Destroyer. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, bah, c'est utiliser une des cases officielles. Vous en avez quand même trois, donc vous pouvez en sacrifier une et mettre euh, Mister Tua euh, à la place. Mister Tua va vous permettre en fait euh, de rajouter l'icône de défense sur votre Star Destroyer qui en manque cruellement. Et à partir de là, vous aurez l'Advanced Projector qui va vous permettre, lorsque vous utilisez un jeton de répartition euh, des boucliers, de pouvoir répartir sur n'importe quelle section de coque même une section de coque qui ne serait pas adjacente. C'est très intéressant. Au niveau des officiers, on a beaucoup de place, hein. on a trois sections. On l'a dit, euh, le vaisseau est une véritable savonnette, euh, ça se passe assez mal de ce côté-là. On a peu la possibilité de tourner et pour tourner, il faut utiliser des ordres. Donc ce que je vous conseille également d'associer à votre Star Destroyer, c'est l'officier de navigation. En effet, grâce à l'officier de navigation, vous pourrez au moment où vous allez révéler votre ordre, le transformer automatiquement en ordre de navigation et non pas en ordre de tir ou de réparation. Ça c'est très très intéressant parce que euh, si vous avez besoin de commencer à virer ou de prendre une décision pour changer votre vaisseau d'orientation et que vous ne l'avez pas prémédité, grâce à cette carte-là, vous aurez tout le dynamisme et toute la réactivité nécessaire. Alors on l'a vu, le vaisseau est très très très armé, euh, notamment euh, sur euh, la proue. Mais il a également équipé euh, deux dés bleus un peu partout euh, où qu'il tire. Ce qui est intéressant du coup à utiliser pour s'assurer euh, de faire mouche à chaque fois, c'est euh, le landing shoot. Le landing shoot, c'est tout simplement la possibilité, tant que vous attaquez, eh ben, de dépenser un de vos dés bleus pour pouvoir relancer l'intégralité de vos dés. Autant dire qu'avec cette possibilité-là, après avoir fait un premier jet, vous allez pouvoir relancer tous les jets qui sont ratés. Et ça, ça risque de faire extrêmement mal aux rebelles en face de vous. Et puis pour finir au niveau des améliorations, eh ben, quitte à en fait sacrifier un des bleus pour pouvoir tout relancer, eh ben, autant également se rajouter un des rouges. Et je vous propose de le faire avec le spinal armement, puisque le spinal armement va vous permettre de vous ajouter un des rouges à votre main de lancer. On l'a vu, le Superstar Destroyer est quand même plutôt fragile sur l'arrière. Hein. Il a une proue qui est extrêmement sensible. Allez lui boter le cul les rebelles. Faites attention, protégez-vous. Comment on peut protéger ce vaisseau De toute évidence, on va venir vous attaquer euh, avec des escadrons, avec des LB. Euh, moi, c'est comme ça que je l'imagine, parce que c'est très rapide, euh, le SSD ne pourra pas se retourner et euh, pour peu qu'il ne soit pas accompagné euh, d'escadrons, ou si euh, le rebelle envoie des escadrons euh, qui ne sont pas euh, pris dans les combats, parce qu'ils seront bien escortés par des X par exemple, eh ben, il va vite arriver sur votre arrière et commencer à vous bombarder. En plus, les baies sont lents, ça tombe bien, le Star Destroyer aussi. Une bonne façon de faire peur à tout le monde, bah, c'est tout simplement d'utiliser Bosque. Alors je sais que Bosque c'était pas forcément le vaisseau qu'on avait envie d'aligner euh, au niveau des escadrons, mais là en l'occurrence effectivement il est très lent et donc dans les parties il avait du mal à prendre euh, le combat au bon moment, mais là il aura tout à fait sa place à l'arrière du vaisseau tranquillement à attendre euh, que les escadrons euh, viennent titiller l'arrière et il ne faut pas oublier que lui, il va tirer 4 des noirs contre les autres escadrons. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent et euh, qui devrait normalement vous permettre de tenir euh, assez longtemps avant que les escadrons puissent vraiment commencer à user votre arrière. La carte de l'Empereur, alors bien entendu avec un vaisseau impérial comme celui-ci, l'Empereur fait son apparition. La carte de l'Empereur elle est assez déstabilisante également, puisque au début de la partie, au moment du déploiement, vous allez mettre un token de défense de chaque type qui existe sur la carte. Et en fait, au début du round, l'Empereur peut choisir un de ces tokens, le consommer, c'est-à-dire le détruire, et à partir de là, tous ceux qui utilisent ce même token vont devoir le détruire. Donc ça va totalement scléroser la façon dont la défense va pouvoir se faire. Et euh, étant donné que euh, ce sont des tokens, vous allez pouvoir voir en face de vous, au niveau euh, des rebelles, les tokens qu'ils auront capitalisés et donc éventuellement les boucles qu'ils pourraient essayer de faire pour se défendre au mieux. Donc en utilisant euh, ce pion là, vous supprimez les tokens pour tout le monde. Hein. Alors en fait... Vous ne les supprimez pas parce que l'autre, s'il ne les utilise pas, il ne le perd pas. Mais en même temps, vous savez que pendant ce tour-là, eh ben, il ne pourra pas les utiliser. Vous allez scléroser toute sa politique de défense. Alors voilà, à conclure euh, sur ce SSD. Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre ce SSD Finalement, il n'est pas si imprenable que ça, de mon point de vue. Euh, ce n'est en fait euh, que deux Star Destroyer euh, collés euh, l'un à l'autre. Ce n'est pas que ça, mais en l'occurrence, c'est aussi un avantage, mais un désavantage. L'avantage d'avoir deux Star destroyer c'est de pouvoir les faire se déployer de chaque côté de la table et de venir prendre en pince euh, l'adversaire. Là, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Vous serez coincé, vous serez bloqué avec un vaisseau extrêmement gros qui pourra être pris, lui, sur les flancs. Parce qu'il est clair que euh, le Star Destroyer, le Super Star Destroyer, est à attaquer au niveau des flancs. Il faut absolument que les rebelles survivent à sa proue et la dépasse le plus vite possible. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est, comme on a beaucoup blagué <rire> d'utiliser un LA, non, bien entendu, ce ne sera pas le cas, mais d'utiliser par exemple un MC80 Liberty. N'utilisez pas le Home parce qu'il tire sur ses flancs, par contre le Liberty a l'intégralité de ses tirs au niveau de la proue. Donc vous allez avoir la possibilité d'être extrêmement véloce en attaque et vous de prendre en tenaille euh, le Star Destroyer. C'est rapide, vous tiendrez assez longtemps avec vos boucliers pour survivre normalement et dépasser la proue et l'attaquer sur les flancs. Et à mon avis, c'est la meilleure solution. Ensuite, vous déployez des LB et vous commencez à finaliser l'attaque sur l'arrière. Bon alors, ce Star Destroyer, qu'est-ce qu'il faut en penser Premièrement, il ne faut pas se scléroser sur l'idée de qu'est-ce que va sortir les rebelles en face. On n'est pas, dans Sawars Armada, dans un jeu de réciprocité. Ce n'est pas parce que euh, l'Empire a un très gros vaisseau que les rebelles doivent avoir un très gros vaisseau. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui me posent la question et il y a déjà des gens qui sont en train de fouiller l'univers étendu pour rechercher le gros vaisseau que les rebelles pourraient avoir à leur tour. Bien sûr, il y a une volonté de la part de FFG de développer les vaisseaux épiques. Et oui, d'accord, peut-être qu'il y aura un vaisseau épique côté rebelle, mais ce n'est pas la nécessité et on n'est pas dans un système de réciprocité. Pensez à Légion, on nous a sorti des troupes de neige et on n'a jamais sorti ce qu'il pouvait y avoir en face pour les combattre. Donc la politique n'est absolument pas de ce côté-là. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un vaisseau qui va nous permettre de définir de nouveaux scénarios, un nouveau concept de jeu et un nouveau concept de dualité, et c'est bien ça l'intérêt. Est-ce que le vaisseau est impressionnant Évidemment, il a une carte d'amélioration qui est tellement conséquente que ses profils pourront être aussi variés que diverses. Par contre, est-ce qu'il est aussi imprenable que ça J'en doute largement. On l'a prouvé, sur les flancs, il n'a que 3 au niveau des boucliers, sur l'arrière que 2, donc on va très vite commencer à l'entamer. Et si vous ne le stuffez pas comme il faut, bien vous allez avoir énormément de façons, énormément de difficultés à le tenir. Donc voilà, imprenable, non. Impressionnant, oui. Quoi qu'il en soit, dès qu'il sortira, on le présentera en détail sur la page. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter surtout pour m'exprimer de votre côté quelle est votre vision de l'utilisation du SSD, comment vous imaginez que vous, vous allez vous en servir. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une vraie révolution Ou est-ce que c'est juste un très beau cadeau de la part de FFG parce que la figurine est magnifique